Troisième méthode, lorsque l'on a besoin de faire une image de la totalité d'une partie de l'écran, on utilise l'outil caméra. Le document dont on souhaite obtenir une image est ouvert. Ici, il s'agit d'un tableau réalisé avec le traitement de texte Word. Dans la palette d'outils, on choisit les outils de bureau. On déplie la palette des outils de bureau. On choisit la caméra, puis capture d'écran partiel. On délimite la zone dont on souhaite faire une image. Dans la fenêtre Capture d'écran partiel, on sélectionne Page actuelle. On entend un clic d'appareil photo. L'image est collée dans la page du tableau. Pour revenir au paperboard, on clique sur l'icône correspondante de la barre d'outils Bureau. On dispose l'image dans la page. Quatrième méthode. Dans certains cas, les images que l'on souhaite insérer sont disponibles dans la bibliothèque de ressources. Dans la barre de menu, on sélectionne « Aperçu navigateur ». On clique sur « Navigateur de ressources ». On sélectionne le dossier de ressources désirées. On procède par simple « Glisser déposer » pour insérer les images dans la page du tableau. On ferme la fenêtre des navigateurs. On peut ajuster la taille de la page à la hauteur et à la largeur de l'écran et disposer toutes les images à sa convenance.